Bonsoir à tous, c'est okay, le centre de la, du le bon balan dans le bon, malade le bon, je le talent, de suis comme le le talent, je suis comme le de le le le le le Suprême, le samedi 3 de 8 ans à 18 ans, concours de tabali, en 30 secondes, qui va finir J'ai une affaire, je sais pas comment elle te dit. Fais je te dit. et me, contredis, me dit. Bon, comment elle dit. te dit. Fais je te dit. te dit. Bon, comment elle te dit. Fais te dit. te dit. Fais une te dit. Ça me dit. Bien sûrement, ça